s'en vous êtes prêts? Non, je blague. Qu'est-ce qui se passe? Qu Je désolé de vous saouler Je me suis tombé en Je la... que Johnny n'est pas là, c'est une vraie la tête. vu que j'ai cassé sa baraque. Alors moi je vais juste chercher un peu de stuff comme ça je serai un peu euh... quoi Oh non pas lui Bah tu fais quoi Rien Tu m'arrête de jouer Ouais Qui t'a demandé Y'a plus de timer <rire> Non y'a plus de Julie <rire> Jingle. Bon allez, non, tu, regarde, ton regarde, intro. Regarde, regarde. tu fais ton ta petite intro, mec. Bon, là c'est ma survie vu que la survie à Juni ne marche pas. Je suis en premier de récon Salut, Rose Bitch. En plein de ni. par contre. Je suis En pleine vidéo là. Je suis là, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je vidéo là. Je suis là. Je Je Je suis en pleine vidéo. Avec ta mère. <rire> Attends. On va voir si t'es en vidéo. Montre. D'accord. Parce que si t'es en vidéo, je vais faire de moi Bon rien, je suis en train de filmer là. Je suis en train de filmer. C'était tout. La couleur. Putain. On ah va bah, <rire> désoler les abonnés. Je me casse là. T'es mal la taille de ma Continue ça as pas. comparé à moi moi. Je... J'en ai. Ah j'en ai des copines Eh frère, oui, c'est tout ça ma porte. Oh je... Ouais, comparé à moi. En fait, je okay. oui. vais. Bon, aujourd'hui on nous allons faire. Attends, y'a pas de co, a pas de co Non mais ça, ouais. ça veut dire que les trop. Maintenant ah. il y a des trucs ouverts. Je m'en occupe. Et maintenant, il y a des spider Spiderman, alors si, si on avait le téléphone, on aurait pu jouer à deux. Non, vous pouvez voir qu'est-ce qu'on a Je suis en train de faire. Et là, on je suis en train de faire Spiderman là. Aïe ah. Ah, oh, dos ah, c'est les vacances, on en fait qu'au balade ici. Putain, je vais le casser ce PC. Tiens, Tiens il est pire, La vidéo se fait non. Voilà, prospérer une machine YouTube aussi. Bon allez, c'est la fin, à cause de Johnny, il a fait le con. Non, pas du tout. Je vous laisse. Mais ça bug, ça bug. En plus. Ah ouais. Non, c'est encore. Attends, je vais couper, je vais couper. Non, elle coupe pas, non, elles sont comme l'enlever. Non, pas grave. Okay, vraiment, le vélo. Non. Non, non, non non ou Non,